Il y a tout juste un an, en septembre 2021, j'ai commencé à travailler sur de nouvelles chansons. Je le faisais sans but particulier, si ce n'est celui d'aller mieux, parce que je traversais une période difficile. Et tout au long de l'année, les brouillons de chansons se sont empilés. J'ai exploré de nouvelles choses, utilisé de nouveaux instruments. J'ai pas mal fait évoluer mon style. Et comme j'aime le faire, j'ai presque tout documenté. Mais cette fois, j'ai eu envie de le garder pour moi, de ne pas tout partager tout de suite. Et au cours de l'année, je me suis rendu compte que j'avais suffisamment de chansons pour réaliser un album et je suis super contente de vous annoncer que cet album sortira le 15 décembre prochain. Pour accompagner cette sortie, il y a pas mal de choses dont j'ai envie et je vous en parlerai plus en détail dans ma prochaine vidéo qui sort le 7 septembre en même temps que le lancement de ma toute première campagne de financement participatif. Si vous en avez les moyens et l'envie, vous allez pouvoir participer à la sortie de cet album et recevoir plein de choses en contrepartie. Je vous en dis plus dans la vidéo qui sort la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez aller vous préinscrire sur le site de Ulule pour ne rien rater. Je vous fais plein de bisous. Merci d'avance et à très bientôt.